Voir ce qui compte dans sa dynamique. Dans cette vidéo, on parle des fuites systémiques. Job fait ses achats. Le réseau économique de Job fait ses achats et paye ses taxes. L'argent fuit dans les taxes. Tout le réseau économique s'arrête. Les taxes ne rentrent plus. Le réseau boucle. La fuite systémique est colmatée. Le système profite à tous durablement. Encore et encore. Encore et encore. On a compté les taxes du Québec. Le système est incomplet. Il y a les taxes du Canada. C'est une fuite systémique. Québec part avec un montant substantiel, le montant passe dans le circuit et va dans le Compte du Canada. L'investissement de Québec s'épuise, le déficit du Québec se creuse, le système n'est pas durable. Le montant fourni par Québec à Job finit dans le Compte du Canada. C'est systémique pas durable. Faire payer le Canada, pas mieux. La fuite systémique a changé de place. L'argent fuit maintenant du Canada vers Québec. Le système n'est pas durable. On peut faire une péréquation entre le fédéral et le provincial pour compenser les fuites. On peut aussi boucher les fuites, un projet à la fois. Pour éliminer les fuites systémiques, il y a une seule règle à respecter. Les revenus et les dépenses de chacun des participants sont équilibrés. L'équilibre est systémique. Le système s'autofinance. Il est durable. Dans ce projet, l'équilibre est simple à deviner. C'est la proportion entre les taxes du Québec et du Canada. Deux tiers pour le Québec, un tiers pour le Canada. On recycle les taxes du Canada et du Québec. TPS 5%, TVQ 9,975%. Il n'y a plus de fuite systémique. Le système s'autofinance durablement. Pour rendre un système durable, il faut éliminer les fuites systémiques. Tout le monde en profite durablement, mais pas de la même façon. A bientôt dans d'autres vidéos.